Pour faire ce livre je suis effectivement parti d'une définition assez large et assez simple en fait de l'assimilation qui est euh, de la définir comme la pratique qui consiste à exiger euh, de l'étranger qui vient dans un pays ou bien dans, dans un pays qu'on a conquis par euh, impérialisme euh, qu'il adopte notre culture nos mœurs nos façons de vivre euh, et qui donc se transforme en fait dans sa dans sa manière de vivre quotidienne euh, je distingue dans le livre de euh, l'intégration euh, qui est un autre concept qui lui euh, est plutôt économique et social en tout cas il se limite en fait à euh, proposer à l'étranger enfin, permettre à l'étranger de euh, réussir à faire sa vie dans la société d'accueil c'est à dire à trouver un emploi trouver un logement des conditions de vie correctes, mais sans forcément lui lui imposer ou lui demander de changer ses valeurs ses références culturelles euh, sa son héritage ou sa manière de vivre, euh, simplement on lui donne les conditions pour qu'il puisse euh, voilà, mener sa vie comme il l'entend au sein de la société. Et euh, je distingue effectivement un, ces deux premiers concepts d'un troisième terme qui est « l'acculturation ». Par laquelle j'entends le, le phénomène euh, qui se produit après un frottement entre deux cultures, quand il y a des échanges entre deux pays voisins, entre deux civilisations euh, voisines, et où euh, chacune des deux cultures peut emprunter certains aspects euh, de l'autre et, euh, et l'intégrer dans ses propres références, par exemple... Euh Aujourd'hui, on a évidemment des influences américaines dans notre culture actuelle, euh, mais je ne pense pas du tout que les Américains aient l'intention d'assimiler euh, les Français ou euh, le reste des Européens pour les transformer entièrement en Américains. Euh, il ne s'agit pas non plus d'intégration puisqu'on ne vit pas en Amérique, mais on a repris certains aspects de la culture américaine, et donc c'est ce que j'appelle l'acculturation, qui est un phénomène plutôt spontané, en fait, euh, et, euh, et un peu superficiel, et que donc je distingue en particulier l'assimilation, parce que l'assimilation, telle que je l'étudie, c'est toujours un processus euh, conscient et volontaire de la part d'un pouvoir ou d'une société qui exige officiellement ou explicitement de la part d'étrangers qui se conforment à cette exigence. Alors la, la pratique de l'assimilation et le concept de l'assimilation ne sont pas ne sont pas apparus au même, au même instant puisqu'en fait le mot d'assimilation euh, est utilisé dans ce sens là euh, en français et en anglais d'ailleurs euh, plutôt à partir de la fin du 18e siècle euh, où on voit euh, dans les textes apparaître un sens euh, social donc euh, au mot d'assimilation qui auparavant avait plutôt des, des utilisations médicales en fait on parlait de c'était une forme de digestion en fait euh, l'assimilation et donc c'était une métaphore à l'origine pour décrire la façon dont une société ingère en fait un étranger pour en faire un sort de nutriment finalement et donc, à partir de la fin du XVIIIe siècle, on commence à voir ce terme, mais ça ne veut pas dire qu'auparavant, il n'y avait pas de phénomène d'assimilation de la même manière qu'il y a d'autres concepts comme ça, hein, comme la sexualité par exemple, qui est un mot très récent, euh, mais qu'on peut évidemment appliquer à d'autres euh, sociétés ou d'autres époques sans que ce soit forcément un anachronisme. Et euh, là, c'est la même chose. L'assimilation, je pense que c'est un phénomène qui est quasiment intemporel. Euh, mais alors, dans le livre, j'essaie d'en déceler les premières traces explicites dans les textes euh, dans l'Antiquité grecque et en particulier en fait à partir des conquêtes d'Alexandre le Grand, qui euh, le premier en fait ouvre l'horizon des Grecs grâce à ses conquêtes et leur. Euh, et a déjà un peu l'idée que avec l'empire perse avec toutes les conquêtes qui ont été réalisées, il va falloir trouver une manière de faire vivre ensemble ces peuples et en général plutôt avec un référent qui est la culture hélénique alors il faut distinguer dans le rôle que joue l'assimilation dans les sociétés antiques le monde grec et le monde romain puisqu'ils sont assez différents dans leur rapport à, à l'assimilation les, les grecs à l'origine ne sont pas un peuple particulièrement enclin à à l'assimilation parce que d'abord ce sont des cités plutôt fermées sur elles-mêmes d'un point de vue civique, c'est-à-dire que ce sont des cités-États qui sont en guerre les unes contre les autres le plus souvent et qui ont une conception très étroite de leur citoyenneté. On ne devient pas athénien n'importe comment, en fait il faut être de père et de mère athénien pour être athénien, ce qui ne permet donc pas en théorie d'assimiler, de permettre à un étranger de devenir athénien. Euh, donc tout ça change en Grèce à partir des conquêtes d'Alexandre, comme je l'ai dit, puisque ça les oblige à se confronter à l'étranger, à des populations étrangères qui sont sous leur domination. Euh, mais c'est tout de même assez différent du point de vue romain, puisque les Romains, eux, ont, dès l'origine, en fait, et dès lors d'ailleurs, leur légende de fondation, euh, admis l'idée que euh, étaient romains ceux qui euh, partageaient la, à la fois la citoyenneté et le mode de vie romain, euh, mais sans que ce soit lié à une origine familiale par exemple ou ethnique euh, particulière, puisque la, la fondation de Rome est faite par Romulus dans la légende, qui a réuni des populations disparates et en a fait les a fondus dans le peuple romain. Et donc les Romains ne sont finalement jamais vraiment intéressés aux, aux origines ou aux, aux apparences physiques de ceux qui acquéraient, qui acquéraient la citoyenneté romaine. Euh, et donc on a des empereurs d'ailleurs à l'époque impériale qui euh, étaient venus de tous les coins de l'empire. Sans que ce soit tellement euh, important en fait du point de vue des chroniqueurs romains qui ne faisaient à peine remarquer d'ailleurs leur origine non italienne et non romaine. Donc c'est assez révélateur de cette conception plus universaliste euh, et plus euh, finalement aussi plus abstraite de leur propre citoyenneté qu'avaient les romains par rapport aux grecs. D'abord, le, le premier lien que je fais entre. Enfin, il serait plutôt entre l'assimilation et l'universalisme. Donc, je, je viens d'en parler, mais c'est vraiment euh, capital. C'est-à-dire que l'assimilation suppose euh, que. Euh, de enfin, de croire que euh, les, les êtres humains forment une seule communauté ou une seule, une seule espèce qui. Euh, qui a des points communs supérieurs à ce qui les différencie. C'est-à-dire que, pour assimiler, vous devez croire que l'étranger, il peut devenir comme vous, et que s'il si est différent aujourd'hui, ce ne sont que des différences superficielles, euh, culturelles et changeantes, qui peuvent donc être métamorphosées, être travaillées, pour que l'étranger devienne finalement identique ou semblable à vous. Donc ça, c'est vraiment le, le postulat de départ de l'assimilation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'assimilation, plus tardivement, en France, par exemple, au 19e siècle, a été combattue par des tenants de la théorie des races et de la supériorité de certaines races sur d'autres, euh, et donc qui, eux, pensaient que l'assimilation était une... une une aberration, puisqu'on ne pouvait pas faire de quelqu'un d'une autre race, insemblable, euh, comme l'exigeait l'assimilation française classique. Euh, et donc, je pense que l'assimilation est plutôt euh, à partie liée avec la démocratie, dans ce sens que si on est dans une démocratie qui met en, en relation des populations d'origine différente, euh, il faut leur permettre de trouver des points communs, de trouver des, euh, des références communes, et c'est ce que l'assimilation euh, justement euh, demande à ces étrangers. Après, on peut avoir différents degrés d'exigence, c'est là où on rejoint le débat entre l'assimilation et l'intégration. Si on est moins exigeant d'un point de vue culturel, on va plutôt se tourner vers l'intégration. Et si on est plus exigeant sur l'homogénéité culturelle et la, et la force des références communes, on ira plutôt vers l'assimilation. En France, je pense que le débat sur l'assimilation est, est vraiment lié en fait, à tous les autres débats qu'on a sur les questions d'identité, de religion, d'islam. Euh, je pense que l'assimilation, en fait, est le point focal de, de ces différents débats. Et d'ailleurs, c'était aussi un des objets, enfin, une des raisons qui m'ont motivé à écrire ce livre. Euh, C'est que si on a aujourd'hui, par exemple, si on s'est posé la question de l'identité nationale... Euh, française, je pense que c'était parce que on a le sentiment qu'il y a eu des ratés de l'assimilation et qu'une partie de la population française n'a pas, enfin, pas assimilé justement euh, les codes de cette identité française et qu'on se poserait pas la question autrement. Euh, pareil pour la laïcité et l'islam, c'est-à-dire que s'il si ne s'agissait que d'un problème de religion ou de spiritualité, euh, je pense qu'il y aurait en fait aucun problème et tout ce qui fait le cœur du débat c'est des pratiques culturelles en fait, c'est le port du voile par exemple. Et, et donc c'est en fait une question euh, au moins autant d'assimilation que de laïcité, alors ce qui est intéressant, c'est que en France, on a plutôt hésité à utiliser le mot d'assimilation dans les dernières années, surtout dans le milieu, enfin, dans le monde politique. Principalement, je pense, parce que l'assimilation a été liée à la période coloniale. Euh, c'était euh, elle n'était pas liée d'ailleurs que à la période coloniale, hein, puisque l'assimilation était exigée en France de tous les étrangers qui arrivaient en métropole, donc c'était pas forcément un, une, un concept exclusivement mais euh, évidemment l'empire colonial a constitué un terrain d'expérimentation de l'assimilation française très important et donc le le débat euh, le débat français forcément est marqué par cet héritage et il est devenu plus difficile d'employer de, ce terme qui avait des connotations un peu coloniales. Euh, et, euh, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on en entend moins mais ça ne veut pas dire que l'assimilation française a disparu et en fait moi je pense et d'ailleurs c'est une des thèses du, du livre que l'assimilation enfin qu'en France nous continuons en fait à faire de l'assimilation sans le dire ou sans oser se l'avouer euh, et simplement nous employons d'autres termes pour le justifier euh, un de ces termes c'est la laïcité justement je pense qu'on est allé bien au-delà de, de la conception originelle un peu stricte de la laïcité qui était la neutralité de l'état par rapport aux religions typiquement en faisant la la loi de 2004 sur le voile à l'école on a en fait on a dit que c'était une loi de laïcité mais en fait on touchait les usagers du services publics et plus les agents du service public c'était déjà très différent de la conception originelle de la laïcité et je pense qu'en fait c'était une loi d'assimilation c'est à dire c'est pas vraiment pour la neutralité de l'état qu'on a fait ça c'est parce qu'on trouvait que en france les, les filles n'ont pas porter le voile en fait tout simplement et donc on a, on a décidé de le bannir à l'école euh, et je pense que c'était une loi d'assimilation qui ne s'est pas présentée comme telle. il en était de même ensuite de la loi sur le voile intégral dans l'espace public et aujourd'hui encore de la loi sur le séparatisme je pense que tout cela ce sont en fait euh, c'est le reflet de cette tendance française à l'assimilation qui même si le mot aujourd'hui est devenu plus euh, plus difficile à employer pour de mauvaises raisons hein, je pense mais euh, mais euh, mais c'est le cas euh, en fait on a toujours ce réflexe qui continue à perdurer